J'espère que vous allez tous magnifiquement bien aujourd'hui pour le vidéo béni de personne parce que je n'ai pas d'amis aujourd'hui les amis, on est sur KFaction V3, le meilleur serveur BMP Faction du moment, du moins bientôt du moment, parce que l'ouverture aura lieu le 9 février à 15h, les amis. J'espère vous retrouver le 9 à 15h sur mon live d'ouverture. D'ailleurs, avant qu'on commence la vidéo, je vais juste vous dire que vous pouvez gagner 50 euros point boutique dès maintenant. Juste à regarder le lien dans la description, j'ai fait un tweet avec le lien de cette vidéo aussi pour que vous puissiez gagner euh, 50 euros point boutique. Donc je vais, gagner, je vais choisir 5 personnes qui vont pouvoir gagner 10 euros chacun, ce qui fait un total de 50 euros. La vidéo d'aujourd'hui, les amis, est une mini-présentation euh, du serveur. En fait, une présentation totale en tant que joueur. Donc si vous êtes un joueur, bien sûr, si vous êtes VIP ou quoi que ce soit et que vous avez des permissions en plus, des trucs comme ça, je je vais Peut-être en parler plus tard, mais pour l'instant, c'est vraiment une présentation si vous êtes joueur sur le serveur. Donc, lorsque vous rejoignez K-Faction, les amis, vous, avez, vous créez votre mot de vous mettez un skin, et puis vous allez sur le serveur. Vous arrivez sur le serveur, uh, bim, ici. Et là, qu'est-ce qu'il y a sur le serveur qui est intéressant, les amis C'est dès le départ, vous avez en tant que joueur, vous avez deux set Vous avez euh, le kit joueur, qui, donc je vais vous montrer vite fait le kit joueur. Vous avez deux set le kit joueur, donc kit joueur est disponible. Ça vous donne des potions, des perles pour vous éloigner, ce genre de trucs. Vous avez ensuite très important les amis le fix n donc le fix -end, vous pouvez réparer un item dans votre main pour 1500 dollars l'item ensuite vous avez aussi le slash feed, slash under chest je sais pas si je l'avais dit vous avez aussi accès au slash craft donc qui est plutôt intéressant slash craft comme ça vous avez aussi accès au catch donc le catch chest qui est une ligne comme ça un under chest mais un catch ça s'appelle et vous avez le c aussi vous avez plusieurs autres trucs euh, que je vais vous parler au fur et à mesure qu'on avance dans cette présentation. Donc, lorsque vous arrivez, vous allez, faire, vous allez spawner avec votre kit joueur. Donc, on va faire genre que j'ai mon kit joueur. Donc, on va prendre le kit joueur. Boom, on a le kit joueur. On va se déplacer pour s'éloigner le plus rapidement possible parce que lorsqu'on arrive sur un serveur PP faction, notre but, c'est de s'éloigner le plus vite possible pour commencer à miner et à développer notre faction. Donc, on va pouvoir aller juste ici en dessous. Vous allez avoir un warp RTP qui va être juste ici. Vous allez pouvoir vous TP aléatoirement dans la map. Et là, boom vous êtes téléporté aléatoirement dans la map, et vous allez pouvoir, les amis, vous créer une base ou faire ce que vous avez envie de faire. Sinon, vous avez des, commons, des commandes intéressantes qui peuvent vous aider dès le début. Donc, dès le début, vous avez le Slash récompense, qui est un système de récompense journalière. Donc, vous pouvez récupérer vos récompenses tous les jours. Et les récompenses vont vous donner euh, des super lots. Sinon, vous pouvez aussi voter pour le serveur tous les 3 heures. Et vous pouvez obtenir des chances de gagner des buissons, des trucs comme ça. Des trucs vraiment cheatés dans les votes. Donc, si vous voulez commencer à stocker vos votes dès maintenant sur votre compte pour euh, l'ouverture du serveur, vous pouvez le faire à partir d'aujourd'hui seulement. Ensuite, les amis... Lorsque euh, vous jouez sur Que Faction, c'est un serveur PvP Faction compétitif. C'est très important de préciser que c'est un serveur PvP Faction compétitif. C'est pas un serveur avec 50 millions de nouveautés. Comme un Palladium, par exemple. On est vraiment un serveur qui est compétitif et qui se bat vraiment pour le, le, le classement, etc. Donc, cette fois-ci, sur cette version-ci, il y a plusieurs trucs qui sont intéressants. Donc, si vous faites Wart Marchand, tout est expliqué ici. Donc, bienvenue au marché des transactions. Mais je vais vous l'expliquer plus rapidement. Oh, mes petits chiens sont pas contents. Marchand, comment ça fonctionne, les amis? C'est plutôt simple. Vous avez euh, un système de classement de Faction. Donc, comment il fonctionne celui-ci C'est différent de tous les autres serveurs. Vous devez farmer les bûches, euh, les, les, les loops de mobs, comme vous pouvez voir ici, ainsi que l'agriculture. Et pour terminer, les minerais. Lorsque vous farmez tout ça, les amis, vous obtenez de l'émeraude. Et avec l'émeraude, vous pouvez tout simplement les échanger contre des points qui vont être mis au classement. Donc, on va échanger, on va acheter deux points. Donc voilà, j'ai acheté deux points pour ma faction. Ma faction augmente dans le Slash-Classement. Pour l'instant, les amis, il n'est pas terminé. On est encore à quelques jours de l'ouverture. On a encore des petits trucs à faire. Et lorsque vous avez fini la version, donc lorsque la version termine, le jour de fermeture, la faction qui termine numéro 1 gagne un Graal Champion. En plus... De 100 euros de points boutique. La deuxième faction gagne 100 euros de points boutique. Et la troisième, 75 euros de points boutique. Ensuite, cette version-ci, il y a une nouveauté qui est plutôt intéressante c'est le top player. Le meilleur joueur du serveur va gagner un grade euh, champion aussi, d'une couleur différente, bien sûr. Le champion, maintenant, je pense qu'il est rose. L'autre, il va être bleu pâle ou quelque chose comme ça. Il va être différent, en tout cas. Le premier euh, joueur gagne euh, le grade champion le en plus de 100 euros de points boutique. Le deuxième gagne 100 euros de points boutique. Et le troisième gagne 75 euros de points boutique. Comment fonctionne le classement des joueurs C'est plutôt simple. Ça calcule plusieurs trucs. Comme on peut voir ici, j'ai fait 2 kills, 1 mort. Donc, ça, c'est calculé dans les, dans, dans les points. On, ça calcule aussi les ratios l'argent que vous avez, le power, le, les caudages gagnés, les temps. Euh, miné et les volcans, les minerais minés, donc ça calcule tout ça, sauf vos points faction, comme vous voyez le petit point faction il est en, en pâle, il est plus petit que les autres, parce que cela c'est juste pour voir quel joueur a mis combien de points dans sa faction par exemple, tout con je veux voir, et là que c'est dans ma faction, je veux voir combien qui est là que a mis de points dans la faction, je vois qu'il a mis ah, euh, oh, il est pas connecté, donc je peux pas voir, mais il euh, y a qui qui est connecté, on va faire un genre, I, why not, I, why not donc, oups, c'est pas ça, c'est top players I, why not, il est même pas cool. what the Ah, oh, j'ai mis un... Je suis trop con des fois. Comme on peut voir, I, why not, il a mis 0 points. Donc, moi, je le renvoie de ma faction à cause que lui, il a mis 0 points. Tu peux aussi voir le, nombre, le classement du joueur, juste ici, à côté de son nom, donc les stats du joueur. Vous pouvez aussi voir vos statistiques. Donc, voilà, vous pouvez aussi voir les statistiques des autres, comme avant. Donc, on peut voir les dégâts infligés, les morts, les trucs comme ça. Vous pouvez aussi euh, voir les, les autres personnes. Donc, on va faire la même chose, on va faire avoir I, why not. Donc, I, why not, il a infligé seulement 50 dégâts, etc. On peut voir plusieurs informations, juste ici. Donc comme je dis, très important, c'est une nouveauté pour les joueurs qui jouent solo ou les joueurs qui veulent juste avoir une chance de gagner aussi en solo, donc ça peut être un joueur qui joue en faction, comme un joueur qui est solo, celui qui va le plus trahir de faction euh, le classement, pardon euh, des joueurs va pouvoir remporter autant que les factions, c'est ce que je voulais dire donc voilà, ça c'est ça pour le système compétitif du serveur ensuite les amis, quelque chose de très très très intéressant sur le serveur, c'est qu'on a euh, remis les jeux préférés que vous adoriez donc juste en dessous ici au casino comme vous le voyez juste là, le casino, on on a remis le slash slot, le slash CF, le slash jackpot, le slash mine, ainsi que notre barmaid magnifique. Donc, le slash mine, les amis, c'est un démineur mineur plutôt simple. Vous faites votre mise, euh, comme d'habitude. Donc, euh, on va faire une mise de 1000$, pourquoi pas. Et ça prend un minimum de 5 mines. Et là, vous devez juste découvrir des diamants ah, pour récupérer vos gains. Donc, je vais leur en faire une partie. Oh non, il y a un cooldown. Merde, c'est vrai, il y a un cooldown. Vous pouvez pas spam ce jeu-là pour éviter la duplication. Ensuite, le slash slot, vous devez aligner 3 trucs pour en gagner des récompenses merveilleuses. Donc, on va essayer de gagner... Ah, on était tout prêts, il manquait juste le fer au milieu. Et les récompenses sont 100 000$ pour l'or, euh, 8 poutres de volcanite pour les diamants en lignée, 3 arrosoirs en volcanite pour les 3 émeraudes en ligné, et 3 lagos de volcanite pour les 3 fers en lignée. Ensuite, on a le barmètre qui est plutôt intéressant. C'est un barmètre, vous achetez une petite bière et vous essayez de l'avoir pour gagner le double de votre boisson. On a perdu, donc on pourrait pas l'avoir. Mettons qu'on en achète un, une deuxième. Perdez encore, ça précise si je suis pas chanceux. Oh, je pas chanceux, non Et vous pouvez être chanceux de gagner le double de votre mise, ils ont chacun des pourcentages différents, vous pouvez les découvrir vous-même en jeu. Et le jackpot c'est plutôt simple, vous pouvez juste tout simplement entrer le montant que vous voulez parier, donc je veux parier 10 000$ à la loterie, et là je suis 10 000$, j'ai 100% de chance de gagner. La fin euh, du jackpot est tous les 30 minutes, et pour terminer les flips vous savez comment on fait un conflip Conflip à 500, un flip est rajouté, on attend que quelqu'un rejoint, et puis voilà. Donc, c'est plutôt cool pour ça. Ensuite, euh, quel autre truc que je pourrais vous présenter qui est vraiment cool lorsqu'on est un joueur que vous pouvez faire Donc, euh, vous avez accès, je vous ai parlé du slash récompense, des votes pour obtenir des, des grades et tout, mais il y a les events. Donc, le temple, donc on va faire Warp Temple. Donc, lorsqu'un temple démarre, donc un temple démarre tous les. Euh, attends, je vais juste casser ceux qui sont là. Voilà. On va euh, starter un temple. Donc, les temples sont tous les heures. Donc, tous les heures, il y a un temple. Et la dernière personne qui casse le cristaux euh, du cœur, donc, le, on va dire le minerai du temple, va pouvoir euh, remporter une récompense aléatoire. Donc, c'est plutôt intéressant parce que le système de loot est différent maintenant. Donc, temple loot, il est divisé en trois, pa en trois parties. Donc, on va générer des items aléatoires. Donc, voilà. Euh, ça, ça pourrait être des items que vous pouvez gagner dans le temple. On va continuer encore. Donc, c'est des items que vous pouvez gagner du p 3 Encore une fois, des crèmes de cannabis, des poudres. Plein de trucs que vous pouvez gagner. Oh, des bottes volcaniques, il y a plein de trucs que vous vous pouvez gagner, c'est aléatoire, et ça génère aléatoirement les loot, donc vous pouvez tomber sur un truc super bien, comme un truc un peu, un peu moins merdique, mais c'est pas grave. Ensuite, le volcan, c'est la seule façon d'obtenir la poudre de volcanite qui sert à crafter tous les nouveaux events. Donc, volcan, start, volcan, je le démarre juste pour vous. Le but, c'est de trouver un minerai de volcanite, j'espère que ce sera pas trop difficile, les amis, parce que comme vous allez pouvoir le voir... oh il y en a un juste là, parfait donc on mine le minerai, il y a 3 minerais par volcan. Boum On le mine, on a une poudre de volcanite. Ça nous prend 6 poudres pour crafter un Lego, comme vous allez pouvoir le voir dans le Wiki. Donc Wiki, 6 poudres. Voilà, ça vous le donne automatiquement. Ensuite, c'est 6 poudres pour faire un lingot. Et vous pouvez crafter l'armure et plusieurs autres items en volcanique qu'on va y revenir après. faut savoir que le volcan, il est à tous les 4 heures. Donc euh, voilà, ça fait environ une trentaine de poudres par jour qui est distribué. Donc ça reste que c'est difficile d'avoir de la poudre. Et avoir aussi des euh, lingots de volcanite. Donc c'est une difficulté. Donc l'armure le la plus populaire, on va dire, qui se trouve minable, c'est l'épidote, bien sûr. Donc, ensuite qu'on a parlé des deux events, il y a aussi l'event coplane. Donc, warp euh, plane, j'avais fait tout à l'heure. Donc on va ouvrir le coffre ici. Donc, il euh, y a des coffres qui arrivent dans la Warzone, qui tombent dans, euh, du ciel, ou peu importe, je sais pas comment ça fonctionne euh, exactement, je vais vous les avec vous. Euh, ça choisit une zone aléatoire. Il okay? y a quatre zones, donc il y a le nord, l'est, le sud et l'ouest. Quand des avions de chasse sont annoncés dans le chat, ça va dire un message du genre euh, Un avion est en train de s'échouer sur le du côté nord de, du spawn. Allez, jetez un coup d'œil pour y retrouver des cadeaux cachés, des trucs comme ça, des messages comme ça. Ensuite, vous devez cliquer dessus pour le pirater. Et comme vous pouvez voir, le piratage est en cours. Ça dure environ 3 minutes. Et quand les 3 minutes sont écroulées, il y a une petite animation qui se passe et les loups tombent par terre et vous devez les récupérer. Donc, s'il y a plusieurs personnes, comme vous pouvez voir, il va y avoir plusieurs personnes parce que lorsque vous, dites, euh, vous essayez de pirater un coffre, ça donne les coordonnées du coffre directement dans le chat. Donc, tout le monde sait exactement où où est le coffre à partir du moment qu'il est hacké. Mais avant qu'il soit hacké, il peut être n'importe où. Il y en a peut-être d'autres qui se trouvent aux entours ici, je ne sais pas exactement. Euh, il y en a d'autres partout au nord. Là. En fait, j'ai lancé une, un atterrissage tout à l'heure, comme on peut voir juste ici. Ici, il y avait un coffre tout à l'heure. Et là, tu vois, celui-là, il était moins bien. On a eu seulement 3 under chests, 16 fournets et 3 golden apple. Et là, on va voir dans celui-là qu'est-ce qu'on a. Ça prend quand même 3 minutes. Donc, euh, c'est quand même assez long. En espérant que je, ça vous énerve pas trop. Vous pouvez faire plusieurs commandes en tant que joueur aussi. Il n'y a pas de four sur le serveur. Les fours sont incraftables. Donc, vous pouvez faire que vos minerais. Donc, je vais vous montrer vite fait. Si vous avez de la stone, par exemple, vous avez, je ne sais pas, on va dire, um, de l'émeraude. Euh, ces minerais là ces minerais là Parfait. Donc, vous faites slash fournaise. Il n'y a pas de cooldown ou quoi. Vous, faites, vous mettez le fournaise. Vous fermez la fournaise. Vous revenez. Ça vous cuit votre. Comme vous voyez, ça ne se cuit pas. Ils sont seulement minables. Donc, c'est pour ça que ça ne pas fonctionner. Mais tous les trucs qui sont cuisables, elles vont vous les donner ainsi. Ensuite. Un autre truc qui est intéressant, les amis, vous avez le 4 chest. Donc le 4 chest, c'est un coffre qui et Donc vous devez acheter chacune des lignes. Mais vous commencez au départ avec une ligne. Donc vous avez une under chest. Donc le under chest, dans le fond, comme ça. Mais vous avez seulement une ligne. Et vous pouvez payer pour avoir les lignes en plus. Aussi, un autre truc qui est intéressant sur le serveur, les amis, vous pouvez acheter tout, tout, tout, tout, tout, via le slash up. Donc les kits... Euh, comme vous pouvez voir, vous pouvez acheter toutes les kits pour quelques monnaies, vous pouvez aussi acheter euh, les spawners qui sont disponibles sur la boutique, vous pouvez les acheter en jeu, donc comme voilà, comme ceci, et vous pouvez aussi acheter les tags, les grades euh, et certains blocs, donc certains blocs comme la, les trucs, euh, la glace, les trucs comme ça ici, et vous pouvez, très important les amis, acheter certains items qui sont incraftables, donc les hoopers, lander Chess et la table d'enchant normalement sont incraftables, en plus du four, du piston et du sticky piston, qui sont seulement trouvables au shop, et comment on fait pour les avoir les amis, c'est juste achetable dans le shop, mais vous devez tout ce qui est euh, melon, citrouille, blé, cacao, sugar euh, bon vous voyez vite fait je veux pas vous manquer l'animation et nous tombe par terre et on a récupéré ouh et on a vraiment eu un truc bien c'est le coeur parce que ça coûte 4 lingots en plus d'un bâton, de l'épidote et un pas donc c'est plutôt cool cet événement là est vraiment stylé donc il y a un petit bug pour l'instant mais ça va être corrigé n'inquiète pas c'est vraiment vraiment cool comme événement ça je trouve ça vraiment intéressant donc euh, je voulais vous le montrer vite fait on va retourner au spawn et je vais continuer à parler de ce que je parlais donc oui pour l'économie c'est basé sur la ferme, il manque en ce moment le fer et l'or, ça va être ajouté, inquiétez-vous pas, mais pour l'instant, le melon, la citrouille, le blé, cacao, sugar cane, cactus, carotte, patate, nether pomme, cannabis séché, énergie népheline, épidote, or et fer vont être les items à vendre pour le début de l'ouverture, bien sûr, il va peut-être en rajouter dans le futur, je sais pas. Qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est la loterie, il a ouvert en même temps que est en train de sauter. Donc on peut voir, on a gagné la loterie, il n'y avait personne d'autre que nous qui faisait, euh, qui tirait au sort, bien sûr. Donc... Je vous ai parlé aussi peut-être. Je vous ai peut-être pas parlé, mais vous pouvez faire des donations aux youtubeurs. Donc vous faites juste slash donation, par exemple, icons. Et ça l'envoie des donations aux youtubeurs. En particulier, comme vous voyez, ça l'ouvre un, un menu et vous donnez tous les trucs que vous voulez donner. Le youtubeur a juste à faire slash don » Et il va pouvoir voir euh, le menu des dons. Donc si ça vous intéresse de faire des dons à vos youtubeurs préférés qui vous voyez ce serveur, c'est une possibilité. Vous pouvez aussi report un joueur avec la commande slash report si jamais un joueur est vraiment été vilain. Donc slash report icons icons. Vous pouvez aussi. Je dis aussi, bien sûr, vous pouvez euh, contacter un administrateur ou peu importe sur le Discord, le TeamSpeak et tout. On va essayer d'être le plus actif possible de ce côté-là. Donc, j'ai fait un peu le tour des events, de tous ces trucs-là, mais je ne vous ai pas parlé des nouveautés du serveur. Donc, on va aller voir YouTube. Sur cette version, les amis, le retour des buissons est de retour. Donc, les buissons, c'est quoi? C'est un système euh, pour obtenir des minerais beaucoup plus facilement. Pour l'instant, les graines sont obtenables seulement dans les events, dans les votes, ainsi que euh, dans les caisses au spawn. Mais très bientôt, il y aura une nouvelle machine qui va pouvoir créer des, des, des, des graines. Ça va arriver dans la prochaine mise à jour qui risque d'arriver samedi prochain. Donc, pas le 9, mais le samedi suivant. Et c'est plutôt intéressant parce que euh, pour, les, pour les graines, ça prend de la terre brute aussi qui est obtenable seulement dans les events, des trucs comme ça. Et vous posez votre terre brute, vous posez vos graines et vous avez une chance que les buissons poussent Les buissons peuvent prendre très beaucoup de temps à pousser Mais si vous avez une magnifique arrosoir en volcanite Vous pouvez faire pousser vos buissons Comme vous voyez, plutôt rapidement avec des pourcents de chance Comme le, euh, le volcanite 5%, 15% épidote 25% sur l'anéphiline 35% sur l'énergie, 40% sur l'XP Donc voilà, toc tac On voit, on clique dessus, puis boum, ça pousse C'est plutôt cool Ensuite, on a euh, des échelles en énergite Bon, c'est des échelles en phare qui sont en énergie. On a le... Putain d'alambic en volcanite, tout le monde ne voulait de retour, il est enfin de retour, ça crave vos potions en 3, je vais vous montrer tout de suite après. Par exemple ici on a des bouteilles d'eau, on va faire en sorte, on va mettre une nether wart, dès que vous allez voir ça va se multiplier. Donc les minerais comme j'ai dit on a rajouté un renne de mort cette version-ci, donc un renne de mort qui vous donne des chances de tenir tous les minerais ici. Mais pas le lingot bien sûr, de la poudre de volcanite, pour pas que ce soit trop cheap. Donc, euh, les potions, ça prend un temps euh, comme une alambique normale. Il n'y a plus de l'alambique accéléré C'est vraiment un alambique euh, comme ça. Et vous voyez, ça triple mes potions par 3. Donc, vous pouvez les mettre en feu, euh, n'importe quel potion, type de potion que vous voulez. Et ça va fonctionner. Ensuite, on a l'arvester qui est de retour. Donc, l'arvester, c'est un bloc qui se met. Il euh, y en a une limite de 1 par chunk. Et vous pouvez. Euh, ça récolte tous les trucs dans le chunk qui sont à la même hauteur que l'arvester. Donc, je pourrais aller jusqu'ici, mettre des graines. ça va récupérer tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, qui est à la même hauteur que l'arvester. Mais ça récupère pas les citrouilles, ça récupère pas les melons et ça récupère pas le cannabis si je me trompe bien, euh, si je me trompe pas, pardon. Euh, tout ce que ça récolte, ça récolte le blé, tous les trucs qui se plantent par terre comme ça, euh, le blé, la nether et ce genre de, de trucs. Comme, voilà la canne à sucre aussi, pardon, j'ai oublié, la canne à sucre cactus aussi. Donc c'est plutôt intéressant de ce côté-là, il est de retour avec une meilleure texture que jamais, vous pouvez voir, merci à Silent Motion pour la texture qui est magnifique d'ailleurs. En gros, merci à lui. Ensuite, on a un nouveau bloc qui est un bloc assez connu, je crois. C'est un mode forge que nous avons implémenté parce que beaucoup d'entre vous euh, le voulaient. C'est un Dryer. donc c'est plutôt simple, je vais mettre en game mode genre, euh, survie. C'est un barrel de stockage, qu'on l'appelle chez nous. Donc, vous pouvez stacker des stacks ou juste des minerais comme ça, un. Donc, on clique droit pour stacker, on shift si on veut stacker des stacks. Donc, shift si on veut stacker des stacks. Et si on veut récupérer un, on fait ça, la même chose. Mais on shift si on veut récupérer plusieurs stacks. Hop, oh, pelo! j'ai des drops d'FPS, mon PC est en train de cramer donc voilà, vous pouvez mettre jusqu'à 8 stacks avec le barrel en bois, mais lorsqu'il est upgradé en stone, vous pouvez rajouter jusqu'à 1000 items, 2000 items en fer, 4000 items en, en or et 8000 items en diamant. Les barrels changent de couleur lorsqu'ils sont de base. Donc de base, il est en bois, ensuite quand vous l'upgradez en stone, il devient en stone, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il soit en diamant. C'est plutôt cool, je trouve ça plutôt intéressant. Euh, ensuite, on a le, euh, le K-Block, donc le K-Block qui est un bloc anti-pétable. Donc, euh, attendez, je vais le, je vais vous montrer, Hop, oh, je vais aller prendre une pioche en fait, et je vais vous montrer à quel point il est là à casser. Donc, on va prendre la Pharmax, et vous voyez comment il est lent à casser. Donc, pour Crashco, votre base, les amis, ça va être hyper difficile, c'est un bloc anti-Crashco, aussi qui est craftable avec de la poudre de volcanite. Donc, si vous Crashco, et vous arrivez à casser ce bloc-là, les amis, franchement, vous êtes des génies, parce que comme vous voyez, il est super long à casser, euh, mais vraiment, vraiment très, très long. Euh, je sais pas, je pense qu'il a bugué là. De là. Il devrait déjà être fini. Je pense qu'il y a eu un petit bug. Mais normalement, il devrait être miné. On va voir si ça va le casser. Peut-être que c'est parce que je suis en warzone. Ouais, c'est peut-être parce que je suis en warzone en fait. Il casse pas. Mais il est censé casser euh, très lentement dans la même vitesse que vous venez de voir. Donc ça, ça va 20 dura pour les explosions. Ce qui est plutôt intéressant parce que le creeper, euh, la dynamite et le euh, la TNT fait péter l'obsidienne après 8 coups. Et pour le crypsy il est ça, par exemple, mais comme vous pouvez voir ici, il est pistonnable. Donc si vous avez du crypsy du, du euh, vous pouvez faire piston dans vos claims ou quoi, donc faites attention à ça. Mais, mais, mais, mais, mais, mais, il faut savoir que vous pouvez faire une base avec euh, du crypsy des K-Blocs et de l'Obsidienne, et ça peut faire une base très très très protégée avec des colonnes de sable comme on adore bien les faire. Donc ça, ça peut être vraiment cool, euh, j'ai hâte de voir le style de base que vous allez faire sur K-Faction, euh, mes chers amis. Donc on va remettre cela ici, et on va mettre un bloc de restant juste ici. À côté donc parfait ensuite euh, qu'est-ce que je vous ai pas parlé il ya plusieurs nouveautés aussi euh, comme les cas orbes euh, les orbes de vitesse de repair etc que vous pouvez retrouver dans les bois dans les votes etc et en fait qu'est ce que ça donne ça donne des petits Oups, je vais les prendre comme ça ça donne des effets comme vous pouvez voir euh, de speed ça répare votre armor et ce genre de truc et chacun d'entre elles ont un cooldown et ça peut être plutôt intéressant parce qu'il y a un truc qui est cool sur ce serveur que j'ai jamais pensé vous le montrer peut-être, mais lorsque vous avez plusieurs cooldowns ensemble, donc le PVP par exemple et tout ce, ce genre de tralala, vous allez voir que les cooldowns, ils ne ils montent pas jusqu'en milieu de l'écran, ils ne montent pas jusqu'ici, ils sont vraiment un par-dessus l'autre, mais en plus petit et ça fait plutôt stylé, c'est plutôt clean lorsque vous êtes en train de PVP et que vous ne voulez pas que ça prenne trop de place ou quoi que ce soit, c'est vraiment cool de ce côté-là. Donc par exemple regardez, voilà, ça fait ça comme ça et si je prends la pomme, ça s'en va encore ici. Donc c'est plutôt vraiment cool pour les cooldowns vous avez aussi le cooldown de pvp qui va être là pour l'instant il n'est pas encore implémenté mais il va être là lui aussi N inquiétez vous pas, donc on se heal ça règle, règle tous nos, euh, nos trucs et puis voilà je pense que je vous ai présenté en plus grosse partie le serveur. C'est sûr qu'il y a plein de trucs que j'ai oubliés. Mais bon, lorsque vous allez être VIP ou que vous allez venir sur le serveur, vous allez pouvoir découvrir plusieurs trucs et plusieurs euh, nouveautés aussi qui vont arriver dans les prochains jours parce que nous allons continuer à update le serveur lors de l'ouverture. Je veux dire, on ne peut pas se mentir. Notre plan, les amis, pas de laisser ouvrir la version et arrêter de mettre à jour. On va essayer de mettre à jour tout, tout, tout, tout, toutes les semaines et puis essayer de vous proposer des nouveautés plutôt extraordinaires. On a déjà préparé euh, un petit spoil je vous fais. Vous le dites à personne, les amis, ça reste pour vous. Il y aura des upgraders pour le Harvesteur donc vous allez pouvoir, par exemple, agrandir l'arvesteur pour qu'il y ait un meilleur truc, une plus grande capacité de capturage de, par exemple, euh, à place d'être du 16x16, 16, ça peut être du 20x20, 20, euh, récolte x2, récolte plus vite, des trucs comme ça, il y aura des obrêteurs à euh, crafter pour, pour les euh, harvesters et tout, il y aura aussi euh, des systèmes plutôt stylés euh, de hacking avec des ordinateurs, des genres de trucs comme ça que vous allez pouvoir voir, qui vont arriver très très très très bientôt, et j'ai vraiment hâte de vous présenter ces nouveautés, pour l'instant les amis, reste quand même un serveur basé sur le compétitif donc c'est normal qu'il n'y ait pas 50 millions d'ajouts mais qu'on retrouve la base de k qui est vraiment le compétitif pour le classement joueur et le classement faction, donc voilà j'espère vous retrouver les amis très très très bientôt euh, sur k -Faction. je voulais juste aussi vous dire que, euh, que j'ai oublié de vous mentionner que que euh, je fais gagner un 50 euros de points boutique sur la boutique. Donc, si ça veut. Euh, sur la boutique. Sur Twitter, pardon. Je suis un peu excité. Euh, je fais gagner 50 euros de boutique sur Twitter avec un lien dans la description. Vous avez juste à cliquer dessus et rejoindre le concours. Donc, vous avez juste à follow Kafaction et moi-même sur Twitter. Et vous allez pouvoir rentrer pour gagner 50 euros de points boutique. Bien sûr, 5 gagnants de 10 euros, ce qui fait 50. Donc, voilà, j'ai fait une présentation en gros pour les joueurs. C'est sûr que je vais essayer de vous présenter plus de trucs dans le futur. Encore, encore mes vidéos, euh, des astuces, des tutos, etc. Donc, si vous voulez euh, pas manquer rien à ça et rien manquer à KaFaction, je vous invite à rejoindre notre Discord de Kafaction le lien dans le du sort c'est discord.cafaction.net et pour le TeamSpeak c'est ts.cafaction.net le site c'est cafaction.net et pour finir, vous abonnez à ma chaîne YouTube si vous la vidéo vous a plu, laissez un pouce bleu on se retrouve très bientôt pour l'ouverture de Cafaction le... le 9 février à 15h je vous aime, c'est Talcons, ciao ciao